Je pense Aussi que l'éducation, quelque part, du troupeau, hein, de génétiquement, il doit y avoir des empreintes qui se font. Et, euh, et je pense que euh, les adultes sont habitués à consommer des, des ligneux et les jeunes, pas du tout. Quoi, par contre, les jeunes, une fois qu'elles vont euh, sur le plateau, et ben après, si on les ramène ici, elles prennent les mêmes habitudes que les, que les brebis les plus vieilles, quoi, hein, les plus âgées. Est vrai qu'à terme, euh, certainement, nous irons vers un, vers un choix de. Des sens un peu arbustive euh, à mettre entre deux, deux arbres de haute tige pour reproduire finalement une haie intra-parcellaire quoi parce que finalement aujourd'hui on a les, alors soit des corsets métalliques et les animaux peuvent venir pâturer jusqu'au pied de l'arbre, soit euh, des clôtures électriques et les bovins arrivent à pâturer sous le fil et donc entretenir euh, la, la ligne d'arbre mais à terme euh, le jour on, pour que le jour où on puisse retirer les clôtures il euh, y ait aussi euh, quelque part une, val une valorisation de l'igneux, euh, alors soit avec des vertus thérapeutiques dans certaines parcelles, hein, pourquoi pas anti-strong, anti-douve, anti-tenia, anti des choses comme ça. Donc on s'intéresse à ça. Euh, ou tout simplement euh, des essences euh, ou euh, qui ont un intérêt environnemental ou économique à plus ou moins euh, court euh, ou long terme euh, dans notre système d'exploitation. On pense la sauge, il y a le thym aussi, par exemple, pour la reproduction. Il y a il y a des choses qui sont connues quoi, en termes de vertus thérapeutiques après la seule question qu'on se pose et qui est, et qui freine un petit peu notre, le développement à l'instant T de, de cette pratique c'est notamment le, comment on fait est-ce c'est -ce est à dire est-ce qu'on met une ligne d'arbre avec par exemple que des essences à vertu anti ou anti ou anti ou euh, on fait un paddock par exemple, un paddock d'herbe où il y a des lignes d'arbres avec des vertus anti un autre paddock avec des vertus anti ténia ou à contrario, est-ce qu'on va sur la ligne d'arbres mettre euh, un cocktail de toutes ces essences euh, qui ont toutes des vertus thérapeutiques et finalement les animaux vont piocher au fur et à mesure en fonction de leurs besoins, avec aussi euh, une réalité, c'est que certaines essences si elles sont trop présentes peuvent être aussi néfastes pour les animaux quoi donc il euh, y a vraiment euh, encore des questions à creuser avant de se lancer dans la plantation j'aurais plutôt tendance à faire des paddocks soit anti strong anti douve ou anti ténia c'est à dire plutôt que de mélanger tout et qu'il y ait certaines essences qui prennent plus le dessus sur d'autres aussi au fil du temps euh, j'aurais plutôt tendance à faire euh, à pouvoir cibler et notamment ça nous permettrait, si c'est ciblé, de dire plutôt que les animaux se, soient quelque part en, en préventif un peu tout le temps, on peut aussi, euh, au besoin, intervenir en curatif, c'est-à-dire euh, suite à des coprologies. On dit, tiens, euh, telle l'eau est infestée de, de, de douves, et bien on les met dans tel paddock pendant euh, 3 ou 4 jours. Quoi.